Sandy a sa qui? ci qu'est-ce tu qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que tes mains, oui qu'est-ce que qu'est-ce que Oui, oui, tu... oui, ce oui Oui, oui, qu'est-ce oui, oui, oui qu'est-ce qu'est-ce Oui, oui, oui, qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce oui, oui, oui, qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce Maman, mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. mhm, ça mal. Okay, mmh. vous tu tu tu quand la tête ne réfléchit pas, le corps souffre. La souffrance, c'est le code de la sagesse. Quand la tête ne réfléchit pas, le corps souffre. Quand la tête ne réfléchit pas, le corps souffre. La souffrance, c'est le code de la sagesse. Quand la tête ne réfléchit pas, le corps souffre. La souffrance, c'est le code de la sagesse. La souffrance, c'est le code de la. Mange. Mange tout ce que tu as dans la bouche, là. Tu en vales. Mange. Mange, tu en vales. Tu en vales. Je veux voir. Je vous ai dit de partir au désert. Tu as refusé. Je te détruis maintenant. Je t'ai détruit maintenant. Voilà la bombe. Voilà la bombe. Je t'ai détruit. Je te détruis. Je t'ai détruit. Je t'envoie comme ça le feu. Je t'envoie comme ça le feu. Je t'envoie comme ça le feu. Même dans sa boutique, je vais quitter maintenant, je vais quitter. Il veux que tu quittes, tu vas quitter. Oui, quitté. oui, oui, je vais quitter, je Ne t'inquiète pas de te brûler comme je ça là. Quitté, bon, c'est fini, je Je libère sa boutique maintenant, ouais. je libère sa boutique ah, et je libère lié. son corps maintenant. Je libère, mais je vais tuer les émines parce qu'on a me tuer, ils ne viennent pas au secours. tu veux les tuer, on, on me fait comme ça, ils ne viennent pas au secours alors à que condition que vous eux. sortez dans le corps Oui. oui. Tu es même n'importe qui, sortez dans le corps je veux tuer Emmines maintenant. On me fait ça, elle voit. Brûle. Je vais la tuer, elle ne peut pas vivre. Elle Tu l'as la... sorti, tu l'as sorti, tu l'as sorti. Je t'envoie encore le feu. Tu l'as sorti, hein? Tu l'as sorti. Je t'envoie le feu. Tu, tu es sorti. Je suis lion. Tu es sorti, hein? Si tu es sorti, c'est bon. Elle libère. Oh, le lion. Le, le lion. lion. Mais oui. Marfan, en ce moment, je vais la finir. Oui. Et dans je suis allé dans sa boutique plusieurs fois. Dans le, le je costi. suis allé dans la boutique de ma plusieurs fois. Plusieurs fois. Et, Et c'était pour... pour ma mission. Oui. Même Emine est venue là-bas, c'était pour une mission. Bon. Même Emine est venue là-bas, c'était pour une mission. Tu es encore dans la coalition. -si. Tu es encore dans le -si? Oui, c'est pour ça que je parle. Ah, tu oui, euh, oui. Je parle. Tu pas, Tu veux sortir, non Tu es que tu es encore dans la boutique. Je vais sortir dans la boutique là, je vais sortir. Donc tu es là, sorti dans le corps. Non. Tu es quoi dans le corps ici oui. Tu es encore dans le corps ici Bon, oui, oui, oui. prépare-toi, il y un grand combat. Oui, oui. On va livrer un bon combat, prépare-toi, on va te finir. Oui. Tu fais ça et tu, tu sors, et tu libères sa boutique. Et ce que tu, tu veux dire dans le corps, c'est là. si vous, tu Elle tu a, a petits, la chance que ses enfants ne sont pas ici, c'est que je les ai là tuées. Les enfants de qui Les enfants de Nicole. Elle a la chance. Elle a une petite fille qui est très intelligente. Sa fille là sera une lumière dans sa vie. C'est une lumière. Elle la chance que je n'ai jamais vu la fille là. C'est que je vais la saccager. C'est que je vais la tuer. La fille là, je ses enfants, pas. tous ses je enfants pas. de Nicole. Satan ne peut rien se dire. Nicole, c'est une fille chanceuse. C'est moi qui avais pris toute sa chance. Elle travaille tout son argent. Je prends. Tu as pris sa chance, argent pour faire quoi Je prenais tout son argent. J'évoluais avec. Je Tu quoi quoi Je J'ai même euh, euh, euh, acheté les terrains. Et puis maintenant, euh, euh, je ne sais pas. Comme j'ai trop sacrifié les gens. Oh, on ne m'a pu donner ce pouvoir-là. Tu as sacrifié qui et qui J'ai sacrifié Zaché, j'ai sacrifié, sacrifié le, la femme de mon grand frère, j'ai sacrifié la fille de ma, ma, mon petit frère, j'ai sacrifié. Même la fille de ma petite soeur qui a accouché, qui a accouché dernièrement. C'est toi qui sacrifié C'est moi Pour faire quoi Je mange les enfants, je mange les bébés pour être plus forte sur la terre. Et tu es forte sur, fort sur la terre Et c'est moi sur la terre. Et j'ai perdu mon ventre pour ne pas accoucher j'avais vendu, vendu, mon... vendu mon ventre pour ne pas accoucher, oui. J'avais vendu. J'avais vendu. Je n'ai pas d'enfant. J'ai tout mangé, mes enfants. Et vous demandez encore des enfants. Même dernièrement, je voulais manger les enfants de mon frère. Il a fui avec les enfants. Il a fui. Même la petite fille même la petite fille Dani, da, Dani va. Je voulais manger la petite fille là. Elle a fui. Elle a fui. J'avais un trou dans ma maison comme ça. Avec mon mari, avec mon mari, on était ensemble. Et ton Et, mari est où Il est mort. Qui lui a Mais tué Mais c'est moi-même qui lui ai tué, parce qu'il voulait me tuer aussi. Je lui ai tué, je l'ai avancé. C'est dit qu'il ne peut pas me dépasser parce qu'on ne me dépasse pas. Bon, parle tout et tu sois dans les cosses. Sinon, on va te tuer maintenant. Je veux tout parler. Oui, parle. Oui, et je vais partir. Oui, parle. Tu et te je vais tuer les émines. Oui. Je veux tout parler. Oui, à condition que tu ne tues pas le cosses. Mais mon mari ma... est déjà partir. Mais si je pars, je pars avec mon Et avec je suis prêt. Esprit. Si tu tentes de tuer le cosses, je veux te finir. Je veux te finir. Non, non, non. non. Parle je... tout et tu sois dans les cosses. Oui, oui, oui. Ma frange, je vais tuer ma frange. Hein. Allez la viser. Maintenant je vais tuer ma frangée, je vais la viser. Je vais tuer ma frangée, allez la viser. Oui. Allez lui dire ça. Oui. Allez lui dire ça. Même elle, maintenant la fois, elle, lui. Ne, elle ne vient pas au secours. En enfin, fait, elle se cache. Elle pense es. que je vais la tuer. La elle, tu je, veux, je, je, je vais la laisser. Ma mission au marché, c'est de tuer Nicole et partir du marché. Et tu l'as le corsi. Tu vas laisser le corsi, non Tu je, sors. Je réfléchis. Tu nous réfléchis. Tu réfléchis. Tu hein? réfléchis. Bon, t'envoies le feu. Je et t'envoies notre feu. Je t'envoie un autre feu, non, non, pardon, non, non, on tire je t'envoie un autre feu pour que tu sortes dans le corps Je t'envoie le feu là. Pour voir. Je t'envoie le feu. Pouvoir Je t'envoie le feu. Pouvoir Je t'envoie le feu. Pour voir. Je t'envoie le voir. feu. Pour voir. Pour pour le voir, feu. Venez, venez, venez. venez vous vous pas, je je pas, oh voir, oh oh oh oh oh je t'envoie oh oh oh oh. le feu. Mais parce que je suis le prêtre là où la web pas. Il prête l'effort. Il prête l'effort. Il ne peut, peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut, peut, peut pas. Mais ici, je vois que eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, c'est grave ici. Tu eh. t'envoies le feu. Tu veux? C'est pour te dire que. très, très, très grave ici. Merde. Avec même les Congans. Et, et, je t'envoie le feu. C'est ma mère qui m'avait même donné ça. C'est ma mère qui m'avait donné ce pouvoir. Elle est, où, elle, est où, elle est morte. Elle est morte. C'est moi qui tue ma mère comme ça. Pourquoi elle est morte ah, as tué ta mère pouvoir. Oui, oui, oui, oui. C'est moi qui tue ma mère. Même mes M. Sanchula, je vais la déraciner. Je vais la déraciner, comme j'ai déraciné son enfant. Et je veux même m'apprêter pour tuer même tous ces enfants-là. Elle n'aura pas d'enfants sur terre parce qu'elles ont mal parlé de moi. Elles me fuient. J'ai aimé manger moi La reine de la sorcellerie que je cherchais, elles manger. Maintenant, on a tout récupéré, la reine de la sorcellerie elles sont parties. Elles sont parties. Elles parlent qu'elles que vont me, me, me dépasser. ils ne peuvent pas. Elles ne bon, peuvent pas. Voilà le ils feu que j'entends voir. Elles ne peuvent pas. Yeah, même dans tu la sens. boutique de Emile, je maintenant. vais tu partir. Sais, tu oui, même dans la boutique de Emile, je vais partir parce que j'avais bon. le commandement tu tu que je suis là-bas. Je n'ai même rien dans, dans, dans la boutique. Je les gens le viennent m'arrêter tous les jours. Je t'envoie maintenant le feu. Mmh. Hein? Mmh, oui. Je t'envoie le, ah. le feu. Tu sors. Ah. Tu ah. sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. sors. sors. sors. sors. sors. T'envoie le feu, t'envoie le feu, t'envoie le feu. Sors, sors, sors, sors. Il y a une qui va sortir, non? Oh. Même Sandrine veut tuer Sandrine. Quand elle est venue ici, dernièrement, je vais faire quelque chose sur elle. Oh, je vais tuer la fille là. qu'est-ce qu'on me met encore comme ça dans le ventre, c'est quoi comme ça, hein? eh, eh, eh, eh, eh, eh, Tu n'es pas encore sorti? Eh, eh, eh, eh, eh, eh, tu tu es, es sage tu uh, sors? Le père Donc, tu es sorti, non? Le pars dépasse Le père Bon, ok, c'est ah. dépend. libère oui. le corps Tu tues les sangs tu, les gens que tu as tu, tu libères le corps ou même Clarisse qui est venue je vais finir même avec la et tout le monde avant de mourir parce que je sais que je vais mourir tu veux mourir je vais finir si tu ne... avant de mourir si tu, tu ne veux pas, pas la sortir dans le te cap maintenant je te pas. il te capte maintenant mon miroir si tu es sorti c'est bon Ouh. tu es sorti mais si eh. je ne parle pas oh, eh. si je ne parle pas Je vais prendre encore un peu de puissance chez ma mère. Tu as dit que ta mère est diamante. Tu vas prendre le coup de temps d'accord où Oui. Parce que je passe souvent là-bas sur Satan. Je tombe. Je vois. Je vois. Non. Tu sens Quoi Tu sens Tu es là sur le banc. Et, hum. et dit bon. Je C'est oui. oui. bon. -ce Soignez je le planter de ses pieds-là. Soignez, soignez, soignez, soignez. Parce que même oui. là-bas, je suis, je suis là-bas. Soignez, soignez, soignez. Soignez, planter des pieds. Surtout là où il y a le talon, là. Le talon, le talon, le talon, le talon. Oui, sort, sort, sort, le, sort, talon sort. le talon, Le talon, oui. le talon, oui. le talon. Je veux que tu sors là-bas. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. J'ai même jeté la maladie dans ses seins. Que ça va mm -hmm. devenir le cancer, elle va mourir. Mm -hmm. Et tu vas sortir, et ma femme est possédée. Oui, elle se moque de moi. Elle est possédée. Elle, se, elle est possédée. Et ma femme est possédée. Ah. Ma femme est ah. possédée. Oui, oui, oui, oui, oui. De quoi? Donc, oui, oui. Tu, tu, entres partout Oui, oui, oui, oui. Tu es dans celle-ci. Tu es dans oui, ma femme. Oui, j'ai beaucoup de pouvoir. Voilà. Donc, je veux te finir. Je te fini, fini aujourd'hui. Vous connaissez Rémi? Mmh. Rémi, c'était l'homme de mes amis. Il m'a fui aussi. Le gars-là, il me donnait, il, me, il cherchait son argent. Je prenais aussi. Tu parlais encore dans le conseil. Ça t'aide qui te parti? Oui. Tu as dit que tu est parti, non Tu as dit que tu es parti, non Vous avez seulement anéanti. Il est anéanti, hein Ce que tu as mis dans le 5, c'est fini. C'est ça que je crée. Je te tue encore dans le 5, oui. Si tu es sage, tu quittes dans le corps. Même son genou. J'ai lancé l'autre sur son genou. Gauche, ça euh, euh, me dit. Sur son genou, gauche, ça oui. me dit. Lancé l'autre là-bas. Elle l'autre là-bas, elle passe devant moi, elle fait comme si elle ne boit pas mal, alors que je connais tout. Elle connaît, elle marche, elle se Elle, elle, elle était très belle, hein. je pouvais même la manger hier quand je l'ai vue. Mais la femme-ci, hein, une gentille femme qu'on ne connaît jamais. Je n'avais même jamais rencontré une personne comme ça dans ma vie. C'est pour cela que je ne l'ai pas tuée depuis. Elle travaille chez moi. Quand c'est même à quel Nicole, viens, je viens. Quand c'est même à n'importe quel Nicole, viens, je viens. Même quand mon enfant est mort, je ne causais pas avec elle. Je partais en route la sacrifier. Mais le Seigneur était avec elle. Je l'appelais de mmh, venir. Elle est protégée par un pouvoir du Seigneur Jésus. Elle est protégée par un pouvoir, pouvoir du Seigneur Jésus. Je, je je je dit, là. Elle est protégée par ouais. le pouvoir du Seigneur Jésus. Elle est protégée pouvoir Seigneur Jésus. Elle est protégée. Ah, moi comme ça. Même sa main là. Même sa main là, ses doigts. Ces doigts-ci, ces doigts-là sont tout cassés comme Dommage ça, c'est moi. Là. Les doigts-ci comme Dommage ça. C'est cassé la comme passe, ça. La grave voilà. C'est moi. quand on ne pas tu es Mets ta main là-bas. C'est oh, moi. Vous connaissez Malus Vous connaissez Malus oui. Malus au marché. où son agent, j'ai tout tiré. L'agent de Malus là Ouah, la maison, s'il va tout dévoiler aujourd'hui. Oh À cause de Nicolas. Oh. Nicolas prophète. Nicolas prophète. Nicolas prophète. Nicolas prophète. Nico, prophète. Même maintenant, malusé entre mes mains. Oh, j'ai tout son agent. Elle pas, elle est partie jusqu'à partir qu'elle part à l'église. C'est l'église de quoi qu'elle parle? Qu'elle part. Oh, oh, oh. Je suis toujours avec elle. Elle m'avait donné son 10 millions. Le 10 millions qu'elle m'avait envoyé en Chine. J'ai pris le 10 millions là. j'ai travaillé sur ça. Que tout l'argent là devait me revenir. Ça devait me revenir. Tout son agent. Tout son agent. Tout ça devait me revenir. Si, je si euh, Nicole Nicole était seule, c'est qu'elle est milliardaire, parce qu'elle est trop chanceuse. Nicole oui, maintenant, est Oui, c'est que je suis avec elle là. Tu as pris tout son argent. J'ai tout pris. Bon, mais maintenant, là, la fille n'a pas évolué. Hein. La chance, ça va revenir. Voilà. Même son mari qui est parti, c'est moi là. qui me mets dessus et dis que son mari ne vient pas. Parce que même son mari a un pouvoir. Bon. Même son mari n'a pas fini parce c'est qu'elle a mis dans son dos, dos C'est moi, là. Là moi qui assise là-bas. C'est moi qui assise là-bas pour faire Je détrui, ses rêves. je te détruit, je détrui. tu vas sortir, tu vas sortir sortie, sorti, oui, Oui, oui, oui, oui. déjà détruit, déjà détruit. Il détruit à la du pied maintenant t'es détruit sur son dos. Tu termes sortir, vous connaissez termes Tenté la fille là, le peu d'argent qu'elle avait pris, j'ai tout pris. Je puis, pris elle pris le chant maintenant. Et puis, tu le chants, et puis tu le chants, et tu le chants, et puis tu le chants, et puis tu le chants, et puis oui, oui, oui, oui, oui. Es le oh. bah, tu ah. yeah. bon. voilà voilà je... oui, le chants, le voilà le feu voilà le feu Voilà le le feu.